Vilainus est un jeu asymétrique dans lequel on incarne des méchants de Disney. Mauvais Jusqu'à l'os en est la première extension. Elle ajoute trois nouveaux méchants, avec chacun une mécanique particulière. Mauvais Jusqu'à l'os est un stand-alone. Il peut se combiner à Vilainus, mais il peut aussi se jouer seul à deux ou trois joueurs. Les règles du jeu de base s'appliquent, et les seuls changements viennent des méchants eux-mêmes. Trois nouveaux méchants rejoignent le combat. Hades, la méchante reine et le Docteur Facilier. Hades veut envahir le mont Olympe avec ses titans, qu'il doit déplacer d'un bout à l'autre du plateau. La méchante reine n'a qu'un seul but, éliminer Blanche-Neige. Malheureusement, elle se cache, et la reine a besoin de quatre ingrédients pour débloquer la cabane des nains. L'affrontement direct, ce n'est pas son truc, mais elle peut transformer des jetons pouvoir en jetons poison, puis les offrir sous forme de pommes à des héros. Le Docteur Facilier est modeste, tout ce qu'il souhaite, c'est régner sur la Nouvelle-Orléans. Il possède une pile supplémentaire, l'au-delà. Des cartes y sont ajoutées tout au long de la partie. Pour gagner, il doit posséder le talisman et dévoiler la carte régner sur l'au-delà, depuis l'au-delà. Il est le plus compliqué des trois à maîtriser. En résumé, Mauvais Jusqu'à là, c'est une extension qui peut être jouée seule ou avec le jeu de base. Elle permet de varier les parties, mais peut aussi être achetée en tant que première boîte. Comme Vilainus, mieux vaut ne pas jouer à plus de 3 pour éviter les longueurs. Débutant, tournez-vous plutôt vers Hades et la méchante reine